m'a le plus choquée, c'est l'interpellation par la brave. J'ai une camarade Noémie qui lui dit « Je vois la peur dans ton regard. J'aime ça. » J'ai bientôt arrivé à moto et moi ce qui se passe, c'est que je, je cours parce que j'ai peur qu'on me matraque. C'est un peu ma crainte en, en partant manifester. C'est pour ça que j'ai couru. Et en fait, ce qui se passe, c'est que évidemment, ils sont à moto, donc ils me rattrapent. Et, euh, et puis, il y en a qui descendent de leur moto qui euh, me balaye, je tombe contre, euh, sur le dos, euh, contre les pavés, j'ai des contractures, j'ai des courbatures, j'ai des hématomes parce qu'on m'a fait tomber, parce qu'on m'a attaqué, je commence à paniquer, à pleurer, euh, je crie un peu, il y a des passants qui s'arrêtent ou leur disent dégager. Je me suis rendu, j'étais comme ça, les mains en l'air contre le mur, si tu veux, quand je les ai vus arriver. Et pour eux, ça a quand même euh, suffi pour qu'ils me passent les menottes. Il m'amène euh, avec les autres manifestants contre le mur. Ils nous ont fait croire qu'on allait tous comparaître devant le tribunal demain. Je commençais à avoir peur parce qu'il y a un policier qui me dit euh, un moment, euh, ta vie ne tient qu'à un fil. Et là, je me dis Mais ma vie, elle est foutue. Enfin, mes études sont foutues. Sachant que j'avais rien à me reprocher, hein, mais je me suis dit On ne sait jamais. J'ai une camarade, Noémie, qui me dit Je vois la peur dans ton regard. J'aime ça. Jusqu'au bout, ça a été de l'intimidation. Le pire, en fait, ça été pour le seul jeune noir de l'équipe qui, lui, s'est pris une succession de, euh, de blagues euh, racistes, euh, connotations sexuelles, sur sur son pénis. Sur euh, mot pour mot, l'habit de Noir, je cite, euh, qui bandait plus, qui bandait négatif, l'habit à l'intérieur. suis entendu les coups de Noir également. Il a été frappé. On, on la cogné la tête contre le, contre le mur, il existe un enregistrement. On lui a fait croire que son titre de séjour, c'était mort, qu'il allait comparer devant le tribunal et qu'il allait rentrer chez lui. En, en Afrique, en gros, c'était ça le, le sujet de la, la conversation. J'ai entendu aussi qu'ils avaient un certain nombre d'interpellations à tenir, euh, qu'à ce moment-là, il devait être minuit, qu'ils étaient à 140. J'entends un, un policier qui dit « on m'avait promis une grande soirée, je suis un peu déçu." C'était à peu près une cinquantaine de personnes à monter dans ce bus, alors qu'il était probablement fait pour accueillir 35 personnes. Et on partait en direction de... On n'avait aucune idée. On se doutait que c'était probablement des commissariats. On avait tous extrêmement chaud. On transpirait comme des comme des malades, il n'y avait pas d'air. Il faisait vraiment super, super chaud. C'était une chaleur allurissante, c'est-à-dire qu'on, c'est comme si on était... Euh... Dans un club, une boîte de nuit, donc tu sens la, la chaleur, la vapeur. Je suis resté en tout sept heures dans le bus parce que j'étais l'un des derniers à descendre. C'était une interpellation qui n'avait pas lieu d'être. Nous, on a été relâchés sans aucun chef d'inculpation. On se demande que euh, c'est est pas, est-ce que c'est pas juste pour faire du chiffre, faire euh, peur, veut le veulent c'est pour manifester. Oui, il y a eu 280 interpellations. C'est impressionnant, machin, mais euh, sur les 280, euh, lesquelles étaient vraiment nécessaires